Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle d'Ylang Ylang, Ylang voilà, de bel air que j'ai acheté donc, dans les Cévennes. Euh, L'Ylang Ylang, Ylang c'est en fait un arbre qui est originaire de l'Asie du Sud-Est et pour la distillation on utilise euh, ses fleurs. Et dans son milieu d'origine, donc normalement il pousse, euh, il s'épanouit, il s'éclate dans les forêts humides, l'arbre peut atteindre 25 à 30 mètres. Alors en Indonésie, en 1860, il y a un marin qui s'appelle Albert Schwenger il tombe amoureux de cette odeur, de l'odeur de ces fleurs, et il décide d'aller les cueillir et de les distiller. Et c'est à partir de ce moment-là que se développe très vite euh, l'exploitation de l'Ylang ilang. Un arbre peut produire 3 à 4 kg de fleurs par récolte. Alors il, il fleurit tout au long de l'année, même s'il a des périodes de floraison plus intenses, mais il faut compter 100 kg de fleurs pour faire 2 kg d'essence. Donc il faut vraiment pas mal d'arbres, ne serait-ce que pour faire 2 kg d'essence. Aujourd'hui, le premier producteur se trouve dans les Comores et le deuxième à Madagascar. Et c'est en 1926 que l'Ylang Ylang devient extrêmement connu grâce à Coco Chanel, entre autres, qui en met dans son parfum de l'époque qu'elle qu a appelé Bois des îles. Et l'Ylang est aussi présent dans la composition du parfum Chanel numéro 5. Alors, au départ, donc l'essence d'Ylang Ylang servait essentiellement à la parfumerie euh, de luxe. Et ce n'est qu'ensuite qu'on s'en est, qu qu est euh, servi pour faire de l'huile essentielle, des cosmétiques, euh, des savons, etc. etc. Alors, euh, il y a quelque chose qui euh, complique un petit peu, c'est qu'en réalité, euh, notre analyse de la composition va être un petit peu complexe parce qu'il existe plusieurs, non pas, enfin il existe sûrement plusieurs qualités, mais surtout il existe plusieurs façons de distiller et donc il y a plusieurs concentrations différentes. En, en fait la distillation elle dure entre 15 et 20 heures. Et l'essence la plus pure, euh, la plus recherchée, elle est obtenue au bout de 2 à 3 heures. Puis ensuite il y a des fleurs qui sont ajoutées, c'est ce qu'on appelle une distillation fractionnée et on obtient jusqu'à 6 on va dire degrés différents euh, qui vont de extra à complet. Donc euh, l'essence extra et les 2-3 après sont généralement réservés à la parfumerie de luxe. Les autres euh, sont pour les huiles essentielles, la cosmétique etc. Mais du coup quand on a une huile essentielle on ne sait pas à, à, à quel degré elle appartient donc euh, plus euh, l'essence est distillée et plus elle contient euh, de sesquiterpènes, euh, qui sont en fait des anti-inflammatoires puissants mais très bien tolérés par la peau contrairement aux monoterpènes dont je vous parle assez souvent donc ce qui fait qu'il euh, faut regarder sur votre flacon quel est le premier ingrédient qui apparaît et en général euh, ça va vous donner l'idée de la concentration la plus importante. Alors, donc, il est difficile de savoir quelle huile essentielle vous avez entre vos mains et euh, la composition et donc la tolérance peut varier d'un flacon à l'autre. Donc, dans le doute, euh, eh bien, dilution avec une huile végétale. Son odeur, son odeur est réputée pour être enivrante, puissante, exotique, florale, c'est ce qui fait vraiment la réputation de l'Ylang Ylang. Euh, et pour ce qui est des contre-indications, parce qu'il y en a quand même un petit peu, elle est urotonique, ce qui signifie qu'elle provoque des contractions utérines. Donc évidemment, elle est interdite aux femmes enceintes, surtout dans les trois premiers mois, mais bon il vaut quand même mieux l'interdire aux femmes enceintes et elle stoppe aussi la lactation donc évidemment des conseillers aux femmes allaitantes pour les enfants on va la réserver au plus, plus de 6 ans sauf en olfaction parce qu'elles sont tellement bon que là elle est, vraiment, elle est vraiment sans danger donc tout le monde peut se faire du bien, là c'est ok pour tout le monde pour les différentes utilisations, donc la voix orale, on, on, vous pouvez trouver euh, parfois des, des personnes qui disent qu'ils en mettent dans l'alimentation. En même temps, la voix orale est est quand même réservé aux prescriptions faites par les thérapeutes, donc du coup, moi personnellement j'en mettrai pas euh, dans dans dans les dans mes recettes, etc. Donc olfaction et diffusion, pas de souci et cutanée, oui, oui, oui, c'est là qu'elle est la meilleure. On connaît l'ylang-ylang pour ses propriétés aphrodisiaques en massage, mais, bien évidemment, elle a d'autres propriétés. Alors, l'huile essentielle d'ylang-ylang, c'est un puissant antispasmodique. Donc pour tout ce qui est euh, crampes, euh, les spasmes digestif, les douleurs de règles, voilà, là vous la diluez, vous vous massez, c'est super. Elle est à utiliser aussi en cas d'hypertension et de problèmes cardiaques et elle est euh, aphrodisiaque, hein, ça on l'a déjà dit évidemment, en olfaction, elle va être très efficace contre le stress, la fatigue. Elle va vous aider à, à lâcher prise, à vous détacher du mental, mental qui pourrait être trop présent. Voilà, en olfaction, elle est très bien pour ça. Alors, dans les planches de Sophie, on va retrouver euh, l'huile essentielle d'Ylang-Ylang pour les crampes, bien évidemment, pour son côté antispasmodique. On va la retrouver pour traiter l'hypertension en tant que euh, régulateur cardiaque. Ensuite, vous l'avez dans les maladies cardiaques pour son côté antispasmodique, les règles douloureuses, bien évidemment, et les problèmes sexuels en tant que tonique sexuelle. Voilà.